tu vois la quantité qu'on est bien Mets le à plat sur la table on vérifie bien vas-y vas-y Est-ce que c'est étanche Non. L'eau, elle a fait quoi par rapport au tissu Elle a à travers. Qu'est-ce qu qui t'a permis de le remarquer Parce qu'il y a la même quantité d'eau. Et l'autre, tu l'as récupérée grâce au. Ici. Dans, quel, dans quel objet tu as récupéré l'eau dans, le dans le verre. Donc, vu que c'est dans le verre, c'est-à-dire que ça a traversé le tissu et que c'est pas passé sur les côtés. On est d'accord